Bonjour, je suis Clara Cardon et la semaine dernière, j'ai participé au challenge des cinq jours avec Lingan et franchement, je le recommande énormément. À moi, ça m'a apporté une énorme clarté et ça a vraiment aidé à placer, et décider et, et, et, et, et, et bah, des stratégies que je savais que je devais faire, mais je ne savais pas dans quel moment de cheminement. Donc euh, grâce à sa capacité de donner aux autres, d'écouter de, de, patientement et surtout de nous guider euh, pour trouver nous-mêmes les, les réponses correctes et bien adaptées à nous-mêmes. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé Donc moi, je trouve un Lingang, une personne d'une richesse énorme, et déjà pour son expérience, mais aussi je ressens tout de suite son travail personnel, son développement personnel, que, que vraiment il partage avec les autres sans, sans vouloir s'imposer, ni même pas donner son opinion. C'est juste en nous guidant qu'on arrive à trouver des bonnes, des bonnes solutions et puis lui, il nous apporte de l'information pour pouvoir la comparer et c'est à ce moment-là. Ou fait la découverte totale donc euh, vraiment merci beaucoup et j'espère bien euh, la prochaine fois vous euh, participer de nouveau ok au revoir